au bol tibétain, mais surtout le Reiki vous intéresse, ça tombe très bien, puisque aujourd'hui dans l'interview thérapeute, je reçois Carla Evenot, Carla, euh, maître enseignante Reiki, installée à Saint-Cyr-en-Val, proche d'Orléans, dans le 45, et cela depuis 2010. Bonjour Carla. Bonjour. Carla Eveno, vous êtes née au Pérou, vous découvrez le Reiki à l'occasion d'un salon bien-être, un salon médecine douce, que s'est-il passé oui, en effet, bon, je, je suis née à Lima, au Pérou et euh, euh, bon, en fait, c'est pour commencer à dire, quand j'étais depuis toujours petite, j'avais euh, des ressentiments d'énergie, je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc, je jouais avec ma main et je me disais toujours, ah, mes mains font des choses, je ne sais pas, mais avec des mots d'un de, de, de enfant. Mais parce que je ne connaissais pas le mot après, et dans un salon bien-être, un jour, dans une conférence, on parle de Reiki, un soin énergétique, et là, je commençais à comprendre ce que je voulais en fait. Et c'est là que je me lance, et je commence à, à prendre des cours, à me préparer, à pratiquer, et j'ai euh, réveillé en moi ce côté gourmand de, de apprendre ces soins de Reiki. Donc voilà, c'est comme ça que je commence. Alors, vous commencez justement, vous êtes séduite par cette discipline, vous formez jusque devenir maître Reiki, c'est-à-dire le quatrième et plus haut degré euh, de cette discipline. En quoi consiste le Reiki, comment cela se passe Il existe plusieurs lignées en Reiki. Oui, et il existe plusieurs lignées, c'est-à-dire, bon, le Reiki c'est une méthode de soins naturels. C'est comme toute discipline, toujours on est en évolution. Alors, ça fait qu'il euh, y a plusieurs euh, lignées parce que tout est une évolution. Après, il y a d'autres personnes qui vont ajouter euh, les choses qu'ils vont apprendre, découvrir, euh, ajouter. Donc, c'est pour ça qu'après, il y a différents. Mais tous les lignées sont le même but. C'est en fait les soins naturels et euh, le but, c'est l'énergie. Expliquez-nous, Carla, ce qu'est une lignée en Reiki. Alors, le, le, le lignée de Reiki, en fait, c'est euh, un maître Reiki qui va faire son protocole et c'est lui qui va faire, voilà, c'est ça la lignée. Il y a, qu'il qui transmet de un à l'autre et qui si, suit cette lignée. Après, il y a parmi les élèves qui va créer, ou ajouter, il va créer sa propre alignée. Et c'est pour ça qu'il y a différents alignés en fait. C'est un, global... un peu pyramidal, c'est un peu pyramidal, mais en oui, quoi oui. consiste leur équipe pour nos téléspectateurs? Alors, c'est un méthode de soins naturels et euh, on ne peut pas dire, hein, c'est pas que c'est magique, mystique, c'est plutôt holistique, c'est-à-dire qu'il va toucher toute la totalité de l'être vivant, c'est-à-dire la matière, que c'est le corps et l'esprit. Donc, l'énergie fait tout l'englobement de ça à dénouer des tensions qu'il y a sur nous. Donc, en fait, quand on va dénouer toutes les tensions, le stress, on est dans un bien-être qui finalement va stimuler le système immunitaire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens qui sont malades pour venir chercher un soin de Reiki. Ça peut aussi anticiper, c'est préventif en fait. D'accord. Donc, pour quelle problématique, pour quelle raison vient-on vous consulter, euh, Carla Evnaud euh, Qu'est-ce que l'on peut traiter avec le Reiki En fait, euh, ça, ça, ça c'est un soin qui convient à tous. Alors, donc, à tout ça veut dire le bébé, personne âgée, convalescence, femme enceinte, ou sea, les femmes enceintes, si vivent mal la grossesse le premier mois, quand il y a beaucoup de vomi, de nausées, voilà, ça, on peut, euh, c'est à traiter. Ou oui. simplement, quand on a beaucoup de stress, quand on, a, quand on est dans l'anxiété, ça peut aider à, à calmer, à enlever cet stress, en fait. Et ça fonctionne également à distance. Et ça fonctionne également à distance pour pour tout, hein. Mais même même si on se sent pas mal, c'est un cadeau à souffrir en fait. Vraiment sentir cette bien-être, donc pour anticiper, éviter, prévenir une maladie. Et comment se déroule euh, une séance de reiki Ça dure combien de temps Alors. Et euh, ça dure dans l'ensemble une heure et quart, une heure et demie. Le soin, en fait, ça sera une heure et euh, ça peut prendre plus de temps parce qu'il y a, avant la science, une petite discussion qui se passe pour se passer la couronne, voir le besoin de la personne. Et aussi après la science. Donc, ce n'est pas qu'on finit la science et la personne a Oh, bon, c'est bon, c'est fini, vous partez. Non. Donc, on reprend ses esprits, on, on discute encore, on prend quelques minutes pour échanger autour d'une tasse de thé, un verre d'eau, bref, mais c'est important ce dialogue, cette approche avec la personne. Donc, la personne est reçue dans un environnement calme, vraiment, vraiment agréable et que se sent vraiment bien à l'aise, bien à l'aise, donc on est que... Le consultant et moi, et on peut parler tranquillement, intimement, et la personne il va s'ouvrir d'elle-même. On prend donc son temps. Euh, donc... Vous pratiquez le massage aux pierres chaudes et le massage sonore au bol tibétain. Dites-nous en plus, Carlaël. Exactement. Bon, le massage aux pierres chaudes, en fait, c'est un massage qu'on utilise des des pierres volcaniques qui sont chauffées à 40 degrés. Vraiment, c'est un super massage. Ce n'est pas qu'un massage, c'est aussi, on peut dire, un soin énergétique. Il y a un échange entre la personne et les pierres chaudes, en fait. Les pierres chaudes, il va prendre toute cette énergie de fatigue sur la personne et les pierres, il va donner, en fait, un renouvellement énergétique. Et, et au sentir, au tact, sentir les pierres chaudes sur la peau qui glisse, c'est vraiment super agréable. Donc, on fait vraiment le vide, ça dure une heure et demie, c'est vraiment complet. Et c'est comme une réconciliation entre la personne et son corps. Parce que là où il a le massage, il aura l'attention de la personne. Donc, on, on est dans les orteils. Par exemple, la personne, « Ah oui, mais sortez-je. » Donc, c'est une réconnexion avec soi-même. Donc, on devient dans son état naturel, en fait. Et le massage sonore au vol tibétain Alors, le massage sonore au vol tibétain, c'est euh, aussi un soin énergétique. C'est pour ça que je les ai choisis toujours, parce que c'est ce côté énergétique qui me parle beaucoup, que je le vibre beaucoup. Et c'est une libération, en fait. Le fait d'avoir un bol tibétain sur nous et sentir le son, le sentir vibrer à l'intérieur de nous, parce que nous, à l'intérieur, on est fait par des sons, des couleurs, des, des formes et euh, des sensations. Donc, le bol qui sera sur nous et on son cette vibration, ça fait une libération. Donc, ça va aider libérer les tensions ou des choses que qu'on garde et qu'on n'arrive pas à libérer. Donc, c'est une sorte de libération et en même temps, c'est un moment de bien-être aussi. Mais le, le, le massage sonore au bol tibétain, c'est un massage ou c'est plutôt un voyage sonore Comment faites-vous pour masser en même temps Alors, on l'appelle massage, parce que ce n'est pas un massage avec les mains. La personne est allongée sur la table de massage, habillée. Et en fait, on l'appelle massage... Parce que le bol, il est posé sur la personne et quand on le fait vibrer, c'est la vibration qui va faire un massage interne. Donc, c'est un massage vibratoire, en fait. Ce n'est pas un massage avec les mains, un vibratoire. Il y a raison. Il faut le vivre vraiment pour l'expliquer. C'est comme dire à quelqu'un, le chocolat, il est très bon, on peut l'expliquer, mais il faut le manger pour vraiment... Le sentir, c'est pareil avec les bols, il faut le vivre. Aussi, c'est vraiment des cadres à de se faire, hein, des de sciences, des de bien-être. <rire> il faut donc essayer pour savoir. Euh, on va parler un peu de formation, euh, Carla Evnaud, si vous voulez bien vous dispenser maintenant oui, à oui, votre si. tour. alors peut-être une nouvelle lignée, je ne sais pas, euh, des formations en Reiki et euh, vous proposer des formations du premier au quatrième degré. Exactement. Donc, je propose l'initiation au reiki, c'est-à-dire le reiki au premier niveau et, euh, pour bien comprendre euh, comment ça marche, comment fonctionne et comment c'est pas seulement, comme je dis tout à l'heure, d'apprendre de, de à faire un soin pour soi, pour les autres sinon c'est aussi un développement personnel parce qu'on comprendra comment ça marche et euh, comment on améliore on améliore notre quotidien on améliore notre bien-être, on améliore notre santé. Donc, je donne des formations au premier degré, trois mois après minimum, le deuxième et voilà jusqu'à quatrième niveau, jusqu'à que euh, les gens vous sont envie d'y aller. Mais pour ajouter le premier niveau, niveau c'est assez déjà complet. Vraiment, on apprend à se faire du bien et faire du bien aux autres. C'est plutôt rapide comme formation, je crois que c'est une journée, non En fait, non, c'est une illusion croire que c'est rapide. En fait, c'est vrai que le premier niveau, ça donne dans deux jours, mais ce n'est pas là qu'on a tout appris, c'est dans la pratique. Et c'est pour ça que passer au deuxième niveau, il faut un certain temps et commencer le soin pour soi-même, pour bien le vivre et comprendre. Donc, et, chacun va aller, évidemment, à son rythme. On n'a pas tous, tous le même rythme, mais on ne peut pas dire c'est rapide et on ne peut pas dire c'est long. Ça dépend de chacun. C'est un cheminement personnel, en fait, de développement. Intégration, travail sur soi. Euh, vous proposez également, Carla, des ateliers d'initiation à la méditation. Oui, et justement, et, euh, la méditation, en fait, c'est pas seulement apprendre à s'asseoir et à rien faire, ou faire le vide et à rien. En fait, la méditation, c'est apprendre à apprécier des moments instants. Ces moments, c'est apprendre à s'asseoir sans culpabiliser, mais euh, à se centrer sur soi, en fait à se centrer. Donc, je propose euh, des ateliers pour guider et, et ça dépend parce qu'il y a la méditation que ça peut aider dans le sens d'apprendre à lâcher prise ou comment améliorer euh, sa santé physique. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais... Oui. J'ai bien compris, Carla. Vous faites beaucoup de choses, Carla, puisque vous avez également une chaîne YouTube. Oui, justement. Euh, J'ai créé une chaîne YouTube pour pouvoir communiquer vraiment dans des petites vidéos qui ne sont pas longues, mais bien résumées, y aller direct et expliquer, non? Le reiki, voilà, c'est comme ça, ça sera ça, la méditation, voilà. Donc, ma chaîne YouTube, Carla Eveno, je vous invite à tous d'aller voir. C'est vraiment avec des fonds de musique agréablement, facile à le voir, à le regarder. Ouais. Donc, c'est Carla Eveno, centre spirituel holistique, là, le oui. long de la chaîne. exactement. Dernière chose, Carla, les fêtes approchent, les fêtes de fin d'année approchent. Pourquoi pas ne, pourquoi ne pas offrir une carte cadeau de 30 euros à ceux que vous aimez bien Exactement. Je propose des cartes cadeaux à partir de 30 euros pour faire des découvertes. Des découvertes, par exemple, pour euh, le Bol tibétain euh, 30 euros, une demi-heure. Après, sinon, il y a aussi des cartes cadeaux pour la formation, et, euh, pour les ateliers ou pour les massages, que c'est aussi de très, très beau à hein, offrir un massage aux pierres chaudes de 45 minutes pour une découverte au complet de une heure et demie voilà, donc si, si que, pas Carla, que pour alors... Noël hein, pour ouais. euh, les anniversaires la fête des euh, voilà. mais profitons de Noël pour pouvoir euh, et, essayer ces, ces massages très, très intéressants, le qui également euh, pour en savoir plus sur Carla, Carla Evino, vous avez un site internet centrespirituelholistique.com tout attaché, tout en minuscule si vous avez aimé cette vidéo ou pas euh, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et pour ne rien manquer des prochaines interviews thérapeutes abonnez-vous à la chaîne Carla Evnaud, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zenzone TV c'est moi Michel, merci beaucoup et passez un bon moment en discutant tous les deux <rire> merci Carla